Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui, dans cette vidéo qui n'est absolument pas prévue, euh, j'ai décidé de profiter de ce merveilleux environnement ici au Mexique, à Bacalar, pour être précis, je vous le conseille vivement d'ailleurs, si vous n'y êtes jamais allé. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous du fait de... Euh, J'ai rien du tout préparé Donc j'espère que ça va euh, pouvoir vous aider En tout cas du fait d'avoir peur D'avoir perdu la langue Je m'explique C'est à dire que je vous donne un exemple concret C'est que là il y a quelques jours donc là, Je parle anglais, espagnol tous les jours Je passe d'une langue à l'autre Et ça c'est juste un vrai bonheur Moi j'adore ça Et quelle libération Je remercie la Lauriane d'il y a quelques mois Quelques années De s'être euh, battue pour trouver des solutions Pour oser, pour réussir à parler euh, ces langues et le truc que je voulais vous partager, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'une qu qu fois qu'on a acquis un certain niveau, qu'après c'est terminé, c'est à vie, on l'a, c'est acquis justement, et on parle la langue parfaitement, enfin parfaitement, pas parfaitement, mais qu'on peut s'exprimer avec qui on veut, quand on veut, etc. Sauf que, c'est ça que je veux vous dire, c'est que, en fait, non, <rire> ce n'est pas comme ça tous les jours, c'est qu'il y a des jours... Vous ne savez pas pourquoi vous n'allez pas pouvoir sortir un mot. Alors il y a la veille, ça va être hyper fluide. Une fois que vous aurez débloqué votre oral, vous aurez mis en place tous les conseils qu'on vous a donnés euh, au travers de ces vidéos ou au travers des programmes, marathon d'anglais, marathon d'espagnol, euh, vous avez débloqué votre oral, vous parlez, vous savez parler, mais vous savez, il y a des choses, même si ça fait des années que je parle ces langues, c'est qu'il y a des jours, et bien non, ça ne sort pas, c'est impossible. Euh, et ça m'est arrivé justement hier, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. C'est que dès que je voulais parler, c'était... Bah, bah, la, la mâchoire s'ouvrait, mais c'était impossible pour moi de sortir des mots, où je sortais juste des mots, et on aurait dit que j'avais jamais parlé la langue de ma vie. Et ce que je voulais vous dire... Par là, le message que je vais vous passer c'est que eh bien euh, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous avez tout perdu, ça veut pas dire que euh, la langue ne va pas revenir, c'est simplement que bah, dans mon cas j'étais hyper fatiguée et les neurones n'étaient plus en place, ça sortait pas et c'est ok. Au lieu d'être en mode résistant, à dire ah non mais je suis nulle, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, et qu'est-ce que j'ai Est-ce que j'ai tout oublié par magie en me levant Non, c'est normal en fait, c'est comme quand vous faites du sport, euh, vous allez il euh, y a des jours exemple avec la course à pied, il y a des jours j'ai l'impression de ne jamais avoir fait de sport de ma vie, alors que bah, voilà, je m'entraîne chaque semaine, plusieurs fois par semaine, euh, et il y a des jours où juste ça coince, donc rassurez-vous dans ce genre de, de situation, ce que je vous encourage à faire, c'est être bienveillant avec vous-même, c'est accueillir je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est simplement accueillir, accepter que bah ok, aujourd'hui, il euh, n'y a rien à faire avec moi, donc euh, j'essaie de parler comme je peux, et puis tant pis euh, si c'est pas parfait, tant pis euh, si c'est pas des phrases correctes et ça, c'est vraiment une posture que j'ai envie de vous donner euh, à avoir même euh, quand vous êtes débutant. C'est-à-dire que ça, vous allez le vivre même avec un niveau avancé intermédiaire. Mais en mode débutant, je sais qu'on est en mode résistance. C'est-à-dire, vite, vite, je veux réussir, je veux y arriver. Et dès que ça bug, dès que ça bloque un petit peu, bon, on se remet en mode frustration. Et plus vous allez ressentir euh, cette sensation de colère, de frustration envers vous-même. Et plus ça va bloquer le processus euh, d'apprentissage, de mémorisation. Euh, parce que tout simplement, pour euh, expliquer de manière très simple, le cerveau, euh, votre mémoire, euh, vos neurones, tout ça, euh, tout ce, ce chaos à l'intérieur. Peu importe euh, le chaos que vous avez dans votre tête ou le, le bazar ou le bazar rangé, peu importe comment vous l'appelez, tout ça aime le plaisir et à partir du moment où vous lui envoyez des trucs négatifs, et eh bien ça va bloquer, bloquer, bloquer tout ça. Donc vraiment, euh, essayez d'appliquer ces conseils. Je sais que c'est plus facile à faire qu'à dire, mais en gros, c'est le concept, comme on dit en développement personnel, de lâcher prise, euh, de, euh, de dire, OK, c'est comme ça, j'accepte, demain ira mieux, demain sera un autre jour et c'est OK à partir du moment où vous mettez en place tout ce qu'on vous recommande à partir du moment où vous, faites, vous avez de la régularité dans votre apprentissage, de la répétition, de la pratique orale, ça c'est hyper important, Débloquer votre mâchoire, je ne cesserai jamais de vous le dire, et eh bien vous aurez forcément des résultats, il n'y a que ceux qui, qui arrêtent, qui abandonnent trop tôt, qui bloquent le processus d'apprentissage. Donc si c'est pas encore fait, j'ai oublié de vous le dire, eh bien n'oubliez pas de télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste dessus pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire si vous appréciez les vidéos dans ce genre de contexte qui est plutôt pas mal. Et euh, si ça vous est déjà arrivé de perdre comme ça vos mots alors qu'un jour c'est hyper fluide et le lendemain, eh bien euh, ah, ça bloque et ça nous énerve. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine Ciao